Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Wheeler Express, à la recherche du sel. Où après avoir fait des détours musicaux chez les Tourangeaux, les wheelers d'Alsace vont réaliser près de 80 km de Savonnière à Saumur, en passant par Chinon. Cet épisode, le plus court de la série, est l'occasion d'une rencontre des plus improbables avec un personnage surprenant et haut en couleur, dans une atmosphère dionysiaque et paillard. Il est 7h du matin, la journée démarre par une bonne hygiène du dentaire Aujourd'hui, on va visiter Chinon, la ville de Rabelais, puis nous nous dirigerons vers Saumur, la cité équestre, et rejoindre le camping, on va bien se reposer aussi. Allez, petite sur notre gauche, il y a le château de Villandry, un petit château qui est extrêmement réputé pour ses jardins. C'est pas pas bien du Riff Le Grand Monarque ah, C'est tout simplement une hallucination collective Né à la fin du XVe siècle, médecin et bon vivant célébrant la dive bouteille et la paillardise, Rabelais est l'incarnation de la synthèse entre la tradition comique carnavalesque du Moyen Âge et les nouveaux savoirs de la Renaissance. Sa vie et son œuvre qui donnent à rire et à penser sont le triomphe d'une certaine liberté d'esprit franchouillarde dont un certain Dédé-la-Boulange à Chinon en est le digne héritier. Bonjour, vous, vous habitez ici euh, Oui, oui, oui. oui. Ben, bah, je, euh, actuellement en fait, je vends tout, comme vous pouvez le voir. <rire> tout est avant. Et cette musique, euh, c'est ah c'est vous le DJ ou qu'est-ce qui se passe Oui c'est un peu agaçant, t'as vu. <rire> Au début, c'est marrant. Et tu dis en fait, il est dans toute la vie, c'est comme ça en fait. Est-ce que tu connais la devise de, de Rabelais Non. Rabelais Beuvez toujours, meurez jamais. <rire> c'est énorme. Euh, un grand homme. Un grand homme. Pas ça, toi. C'est le billet de Pascal de Danton, le 500 balles. Je m'en bicherai les mains, il est capable de remplir sur un bec. Sauf qu'il est programmé pour remplir de verre. Alors, quand il sert sur un bec, il est obligé de mettre double dose Putain! Ah. <rire> non, putain! Forcément, <rire> ça tombe sur lui. Ça tombe bien, ça tombe ouais, très très bien! <rire> C'est quoi ce truc? Regarde mon copain, lâche la branche. Ah bah, ça cramponne, hein! Okay puis ça, sa cinquième patte, c'est la queue, tu vois. Il la met autour du doigt en disant, euh, si je tombe, euh, fouille ces bestioles-là. Alors moi, je suis pas un fada de sale bête ah, comme ça. Sa seule méchanceté de cette bête-là, c'est de changer de couleur. Alors je tolère. Après, ça peut pas vous mordre, ça peut pas vous griffer, ça, ça saute pas. Tu veux boire un canon <rire> bon. Si on lui fait boire du rouge, il est rouge. Bah, il y a longtemps que j'y ai pensé, mais je dis, si j'y fais boire du rouge, j'ai peur qu'il meure. Bon, je vais bien une Camille, je reviens. <rire> C'est pas bon, c'est très très bien. Alors qu'est-ce que tu penses du pays de Rabelais <rire> C'est un beau pays. C'est un <rire> beau pays. <rire> <rire> pas c'est de des dorfer. Pourtant C'est des lèvres blanc. Pourquoi Des dé content quand les clients sont contents, des dé pas contents quand les clients sont pas contents. Et la boulange pour côté parce que je suis un vieux boulanger de Casse. 40, ans de de Casse. 40 ans de boulangerie dans ce petit corps. <rire> euh, faut boire de... euh, de... avec euh, modération, c'est important. Ça, ouais. on vrai, fait là on est dans la France des régions, l'identité identi... locale. <coughs> <coughs> ça a été fait par le grand-père d'un de nos viticulteurs. Tu pourras plus prendre la route là. Il est responsable hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez-le. Hein. C'est Rabelais qui l'a dit. Par le poulain, on descend le vin en cave. Par le fromage et les noix, on le descend en estomac. Hop la guys, et roule ma poule oh. Tout le long de la Loire, il y a des maisons trop nudites. En voici une, évidemment, c'est un bistrot. Et voilà, nous arrivons dans la ville de Saumur. On est bien là.